L'idée jardin, des jardins éphémères, euh, d'avoir un bal des éphémères, c'est venu en fait euh, de, du projet des jardins de Chaumont-sur-Loire. Nous, on n'a pas pu participer au festival, mais ça nous a donné l'idée en fait, de participer euh, au festival des jardins éphémères de Vannes. Donc on a voulu créer une ambiance un peu euh, renaissance à partir de l'architecture du bâtiment euh, qui est l'hôtel de ville. Et on a essayé d'imaginer un bal... Euh, qui renaîtrait en fait un peu un bal fantôme, euh, qui renaîtrait de jour et également de nuit avec des éclairages euh, au-dessus des robes euh, fleuries. On a essayé de faire un mix en fait entre deux projets de jardin. Donc ça a donné au final la guinguette euh, des belles éphémères. Donc tout ce qui est au-dessus de, des robes et du bassin, c'est tiré du jardin de la guinguette, donc des luminaires qui permettent euh, d'éclairer un peu. Euh, tout le jardin et euh, la base ce sont des robes euh, de bal. Devoir réaliser le projet c'est un peu euh, bah, la concrétisation du projet puisqu'on travaille forcément que en, en croquis donc là de voir un peu le, le croquis euh, mis en couleur et en valeur euh, devant l'hôtel de ville, de voir qu'il est regardé par pas mal de monde, c'est vrai que c'est un peu une satisfaction personnelle et c'est vrai que euh, Bon, en été, avoir quelque chose de fleuri qui change un peu dans la ville, c'est assez sympathique aussi. Le jardin il a été réalisé donc avec l'aide de notre professeur d'architecture paysagère, donc Pierre Labatte, qui est architecte paysagiste. Et toute la mise en œuvre technique a été réalisée par Robert Paysage, une entreprise de paysagistes qui a été également avec les projets de Chaumont-sur-Loire. Donc on a continué un peu le partenariat avec cette entreprise.